Salut à tous, allez on a eu une nuit plutôt agitée, en tout cas Toto Lastico a eu une nuit plutôt agitée et je suis là pour vous porter la synthèse des annonces de la nuit pour Star Wars Légion, c'est dans Kessel Run, c'est parti Donc voilà, on sait à peu près euh, ce qu'on a le droit euh, de dire euh, ou pas sur Star Wars Légion pour euh, 2022. Autant vous dire que euh, clairement, euh, au niveau des annonces, il euh, y a eu des choses euh, assez euh, importantes, euh, des confirmations. Euh, moi, vous savez que dans le dernier Kessel, euh, j'avais eu quelques doutes euh, sur la création d'une faction définitive. En même temps, il faut dire qu'ils communique un petit peu. Euh, comme euh, des trous de bits, hein, parce que euh, pour trouver vraiment la mention comme quoi euh, les scums seront jouables tout seul, il fallait suivre tout simplement le chat. Euh, donc quand même, mention spéciale à Atomic qui, qui, qui est vraiment en train de faire de la communication de merde. On est sur un événement majeur, euh, on est sur un tournant majeur du jeu et euh, l'information est euh, brouillée et disséminée dans tous les sens. Euh, et ça, ça commence très sérieusement à me gonfler. On va quand même passer à la partie positive euh, de tout ça. Euh, en synthèse, avant de s'arrêter sur euh, les nouvelles figurines et les nouvelles propositions. Euh, on va, alors, Effectivement, ils vont faire en sorte à ce qu'on euh, puisse jouer euh, les euh, Shadows, hein, puisque c'est comme ça qu'eux les appellent euh, de façon euh, vraiment indépendante. Donc c'est vraiment une faction qui est en train de se mettre en place. On aura également pour 2022 des ajustements euh, des ratas et euh, des ajustements de points euh, de cartes. Euh, on aura euh, du coup des cartes, des nouvelles cartes euh, qui pourraient arriver pour euh, Boss, pour Catban euh, et euh, pour euh, Boba. Euh, vous avez vu qu'on aura une nouvelle figurine de Boba, mais ça j'y reviendrai très vite. On va avoir des scénarios qui vont arriver et apparemment ils sont en train de travailler avec l'Adapticon pour soutenir le jeu en 2022, donc ça c'est une bonne nouvelle, et euh, j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais. Hein. Voilà, euh, on n'en dira pas plus. Le nom euh, de Dark Vador a été soulevé, évidemment, hein. on peut pas se permettre de développer qu'une seule faction, euh, et euh, de toute façon, voilà, Vador est un personnage impérieux euh, de la licence, donc il va continuer à euh, évoluer. Or, figurines ont été, euh, comment dire, lâchées. Le nom évidemment de Mando, puisque euh, on a vu qu'on aurait un Boba Fett euh, version Mandalorien la saison de Mandalorian, je parle. Donc on va forcément, pour la partie euh, de ceux qui sont épisodes euh, 4, 5, 6, euh, se tourner en fait, vers cette période clé euh, pour pouvoir nourrir en fait, les joueurs en nouveauté. Euh, donc on aura, on aura sans aucun doute Mando, on va avoir bien entendu IG-11 euh, qui va arriver, le Moff euh, Gideon. Euh, et apparemment, il y aurait une boîte euh, de Dark Trooper qui pourrait nous tomber dessus. Alors, pour tout ça, on n'a absolument pas de date. Et ça peut être euh, le mois de mars comme ça peut être le mois de janvier de l'année prochaine. Donc, euh, pas de panique. Euh, là, c'est le, le gros largage. N'oubliez hein. euh, euh, pas que pour l'instant, ils sont engagés. Euh, auprès de l'exploitation de la licence Marvel donc jusqu'à la fin de l'année on sait déjà ce qui nous attend mais là ce qui est annoncé c'est pour courant 2022 c'est toute l'année 2022 qui se qui se prépare euh, je garde deux informations euh, pour la fin on va regarder ensemble les figurines qui ont été euh, qui ont été euh, dévoilées cette fois ci euh, quasi définitivement donc comme euh, je l'avais dit dans le premier Castle euh, Run euh, donc on aura euh, cette faction du, du Soleil Noir, euh, je, voilà, moi je trouve pas ça euh, foufou, je trouve même ça plutôt dégueulasse, euh, j'aime pas, je trouve pas ça beau, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, le message qui est important, qui est intéressant, c'est que là on a un agent, un commandant et, euh, et, euh, et des troupes, donc on va pouvoir commencer à constituer en fait euh, son set euh, de jeu. J'avais donné euh, le nom hein, de celui qui a le point fermé avec le pistolet dans le Castle Run euh, d'hier, mais comme je suis un peu à la ramasse, je le mettrai euh, en sous-titre euh, en dessous. Euh, ensuite, on va avoir bah, là aussi, hein, comme je l'avais dit dans le Castle Run d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, euh, l'intégralité de la boîte des Mandaloriens. Euh, on n'avait vu qu'une seule figurine pour l'instant. Bien évidemment, ils vont nous faire comme pour le clan de Vren, une boîte euh, exclusive pour, euh, pour ces Mandaloriens. Ça va vous faire une espèce de force spéciale pour, euh, pour vos troupes, pour votre section de scum. Euh, donc c'est plutôt bienvenu. Je ne reviens pas sur, euh, sur Dark Maul, si ce n'est qu'on a revu euh, quelques épreuves 3D euh, qui, euh, qui sont d'assez bonne qualité. Moi, je trouve que voilà, la tête est pas... Euh J'aurais aimé qu'ils utilisent le design en fait de la série. Je, ça m'aurait pas choqué qu'il y ait une petite, légère dichotomie euh, de ce côté-là. Mais ils ne peuvent pas, en fait. Euh, S'ils utilisent le design de la série, ça va ça va dénoter avec ce qu'il y a sur les tables. Et du coup, je suis un peu déstabilisé par euh, ce que je vois de Dark Mode. Puisque ce Dark Mode-là, on a l'habitude de le voir designer euh, au noir. Et là, il ne l'est pas. Mais bon, euh, j'imagine que quand on aura la figurine entre les mains, on sera euh, très content. Les pikes. Donc les pikes là aussi, on n'avait vu qu'une seule figurine, mais on savait que de toute façon, ce serait une boîte euh, de troupes. Euh, donc là, voilà, on est dans la pègre, hein. on est dans des personnages, des personnages qui peuvent ressembler à du BX, peut-être, ou des choses comme ça. Voilà, ça va être des troupes, ça peut être des troupes de choc, également. Il euh, y a un sniper qui nous est présenté, il y en a un avec une tonfa... Euh, voilà, on, gageons que ce sera euh, des figurines euh, qui vont aller euh, contourner le point et puis ensuite euh, euh, déclencher une force de frappe euh, en one shot. Euh, voilà, c'est comme ça que je les imagine un petit peu à la, façon, à la façon BX. On a toujours dit, de toute façon, dans Légion, il y a beaucoup de réciprocité au niveau, euh, au niveau des troupes. Ensuite, bah, bien entendu, je on, en avait, on avait soulevé le problème. Il va falloir pouvoir euh, nourrir en fait, les troupes euh, avec, euh, avec du soutien. Donc là, pour l'instant, on nous a dévoilé euh, que euh, deux euh, motos, mais en même temps, ces motos-là, euh, bon, où c'est qu'elles vont aller Est-ce qu'elles vont aller dans l'univers de, euh, de Mandalorian, euh, avec, euh, avec Gideon, avec Mando, tout ça Ou est-ce qu'elles vont plutôt aller euh, dans la partie, euh, la partie euh, <coughs> de l'épisode 1, 2, 3 À vous de voir. Euh, voilà, il y a ces propositions-là. Je ne vois pas trop d'où c'est sorti. Euh, J'imagine que euh, vous allez pouvoir me dire si si c'est dans tel épisode de The Clone Noir ou c'est dans tel épisode de, de Mandalorian. Moi, je vous avoue que là, euh, j'ai un léger doute. Mais n'hésitez pas à me corriger euh, dans les commentaires. Et puis, bah, bien entendu, on en termine avec cette euh, très belle, <rire> très belle et en même temps très rigolote euh, figurine euh, de, euh, de Boba. Donc, on est sur, sur le hall de Boba, hein, le ventripotent, en l'occurrence, qui là, ne l'est pas. Euh, mais bon, voilà, il a son, son, son bâton d'homme de, des sables. Euh, je trouve la pose très, très, très convaincante. Et euh, franchement, moi, là, pour le coup, je suis, je suis vraiment, vraiment fan. Il euh, y J'ai publié une boîte de start sur ma page Facebook. Bon, c'est <coughs> un fan art. Hein. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de boîtes euh, de start qui sont euh, vraiment confirmées. Moi, je vous le redis, euh, j'y crois pas. Voilà, pour l'instant, je ne pense pas qu'ils vont développer avec une boîte de start. Euh, parce que normalement, dans une boîte de start, il y a deux factions. Alors peut-être que, idéalement, ils se tournent vers le système commercial de X-Wing. Et donc, du coup, on aurait euh, des boîtes de factions, comme euh, ça se fait euh, dans X-Wing ou dans Armada. C'est une nouvelle méthode de vendre, hein, puisque pour Armada, on avait, on avait les séparatistes Alliance et puis la République Alliance qui étaient dans des boîtes euh, séparées. Donc on pourrait imaginer une boîte un petit peu moins épaisse que ce qu'on connaît, un peu plus fine, euh, et puis dans laquelle ils mettraient euh, tous les scams. Maintenant, ils ont peut-être intérêt à les vendre en loose, euh, c'est-à-dire boîte par boîte. Donc euh, voilà, on ne sait pas encore, on n'est pas encore fixé de ce côté-là. Et euh, bah, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente il est urgent de ne pas se presser sinon euh, dans les euh, dernières informations que je vais avoir euh, à vous donner euh, c'est qu'on a les cartes euh, qui ont commencé euh, à sortir euh, ce que je vous propose euh, c'est qu'on fera sans aucun doute euh, un live euh, avec Thomas pour euh, reprendre l'intégralité en fait euh, de ces cartes ensemble. Euh, on regardera ensemble, on a, on a les, les, les pikes là euh, sous les yeux. Bon voilà, on est sur des troupes hein, qui, sont, euh, qui sont classiques. Au niveau de la défense, au niveau du search, euh, euh, au, niveau, euh, au niveau des armes, on regardera les, les, les, les, les termes hein, qui, sont, euh, qui sont utilisés, vous inquiétez pas. On vous les présentera, mais ça je le ferai dans une vidéo vraiment exclusive à la chose. Si ce n'est que euh, alors il y avait les pikes, euh, ouais il y a les pikes qui sont sortis, il y a quoi, il y a quoi d'autre, il, euh, euh, il y a le N99, mais toutes ces cartes-là, de toute façon, on en, avait, on en avait déjà plus ou moins survolé les détails. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse une vidéo exclusive là-dessus avec des spécialistes, ce que je ne suis pas. Et puis terminer les annonces avec, bah, bien entendu, la confirmation. Euh, mais là, à mon avis, dans un horizon assez lointain euh, d'une faction euh, d'Ewok. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, bah, bien entendu, Asokatano. Euh, voilà, on est joueur sur la page. Vous le savez, bien entendu, Asokatano sera de la partie. Voilà, j'en termine. C'est un Castle Run, c'est fait pour être synthétique. On reviendra sur euh, toutes ces sorties. On va consolider l'intégralité des cartes. On va essayer de nettoyer tout ça, de maturer tout ça, et puis de vous proposer quelque chose assez rapidement. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face, et à moi d'aller prendre un café pour arranger ma voix. A très bientôt. Ciao